vous voyez ça pas hein? ah, si tu c'est un peu Je pas tu sais tu Moi un peu plus tu ah. Voilà. Tu sais faire tout alors, tout. mais avec cette position tu risques de tomber là. Wow. Non? Il n'y a pas vraiment la solution. Waouh! Yeah. Ouais. Wow. Voilà. Tu risques de tomber hein, ne faut pas tomber mon frère. Waouh, wow, c'est beau. Vraiment, tu, tu sais hein. hein. ah, vraiment. C'est vraiment c'est formidable. C'est bon, on va, on, va, on va voir la fin de ce si travail ce que tu fais. Ah là, là là. À part Christian, il y a encore d'autres choses ici. Bon. Il y a pas que... Mon frère grâce, vraiment, il est là, il est en train de faire beaucoup de choses. Ça c'est des poissons, des. Oh, des poulets. grâce ah, ça c'est quoi ça C'est la fête Tu veux YouTube Oui ça, le tube, Je le mettrai C'est quoi ça C'est la fête